La proposition de la réforme de la PAC est aujourd'hui discutée par le Parlement européen sur la base d'une copie qui a été pré préparée pardon, par la précédente mandature et qui n'est pas en adéquation avec la, les attentes de cette nouvelle mandature qui, elle, a déjà voté euh, l'état d'urgence climatique. Et cette urgence est bien réelle. La proposition de la réforme de la PAC n'est absolument pas à la hauteur de ces enjeux et vous le savez bien, monsieur le commissaire. Alors est-ce que cette stratégie de la fourche à la fourchette est pour la Commission un moyen de pallier à ses défauts Pourtant, la PAC reste et doit rester le puissant levier pour accompagner et financer la transition agroécologique des agriculteurs européens. Donc comment est-ce que la Commission compte-t-elle mettre en adéquation la proposition actuelle de réforme de la PAC avec les objectifs nouveaux introduits par le Green New Deal Comment se fait-il qu'une des politiques les plus importantes de l'Union européenne se décide avant la stratégie. Comment serait-il possible d'atteindre les objectifs du Green Deal, sans mobiliser la PAC qui aujourd'hui ne contient aucun objectif commun et clair de réduction des pesticides, de protection de la biodiversité, de réduction des, des émissions de gaz à effet de serre et d'atteinte de la souveraineté alimentaire Les citoyens comptent sur nous, sur notre responsabilité, qui est historique, pour que nous ne rations pas l'opportunité de transformer durablement nos systèmes alimentaires à l'échelon européen. Merci de votre attention. Merci. Il ah, y okay. um, a une carte bleue. Vous acceptez la carte bleue, Monsieur Bito La carte bleue, vous acceptez Une question de la collègue Grappine. 30 secondes pour la question. Stimate colegi, înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord cu strategia de la fermă la consumator, nu sunteți de acord ca pac să poată să funcționeze mai departe și nici cu faptul că ar trebui să mai producem produse alimentare și în Uniunea Europeană. Cum vă imaginați o Uniune Europeană fără produse agricole, doar importate? Cum credeți că vom avea o siguranță alimentelor mai mare dacă importăm din alte state membre și nu producem aici? Cum vom asigura viața fermierilor din mediul rural, atât timp cât în Uniunea Europeană avem un procent foarte mare de cetățeni care trăiesc în mediul rural? Mulțumesc! 30 Euh, oui, c'est bon. Euh, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je demande à ce qu'il y ait une cohérence, une convergence entre ce projet de la fourche à la fourchette avec euh, la politique agricole commune. Donc, ce n'est pas exactement euh, euh, une opposition. C'est dire qu'aujourd'hui, je suis surpris qu'on avance une stratégie sans qu'on ait finalisé la PAC ou plutôt que cette stratégie influence sur la PAC. C'est dans, dans un sens ou dans l'autre. En ce qui concerne les alternatives et la possibilité d'atteindre la souveraineté alimentaire, aujourd'hui, on doit faire converger les obligation de protection de la biodiversité, de protection du climat, tout en continu, continuant de produire beaucoup. Et la réponse, ce n'est pas plus de pesticides, plus d'engrais de synthèse, c'est le retour à l'agronomie par exemple.